Yo les gars c'est Tipskerose Rose et on se retrouve aujourd'hui pour le clip du dimanche numéro 62 Donc un clip réalisé par euh, Laze, euh, Donc alias Volt hein, qui a changé de compte parce qu'il se l'est fait hacker Donc euh, il est sur raid au balista euh, avec euh, une goutte de sang un truc dans le genre je crois le camouflage Il arrive il nous fait une collate, un kill Ensuite euh, il loupe sa balle et il nous refait une collate pour une 5 on screen donc euh, assez classe hein franchement GG à toi mec. Donc euh, donc voilà ensuite on se retrouve pour le clip fail donc un clip réalisé par Iron au balista pareil sur Newton. Donc euh, un mec au top il le tue ensuite il avance un peu dans la maison il fait une collate il avance au spawn pour le, pour le respawn donc euh, le coin poursuite. Et il, euh, il tue le mec, sauf qu'il se fait broc, donc il a la quad broc, la quad broc, oui j'allais dire la quad slow, la quad brock donc euh, somme à toi Iron, hein, j'espère. Donc voilà les gars, c'était le CDT numéro 62 réalisé euh, par Les Iron, donc un max de pouces verts pour eux, parce que euh, on essaye de rentrer des clips et tout pour vous, pour les clips du dimanche, pour les montages et tout. Et, euh, et voilà les gars, peace tout le monde